Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Nathalie aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 21, c'est l'avant-dernière vidéo de ce mois de décembre et donc je voulais vous partager quelque chose que j'ai réalisé pendant tout le long de cette série, c'est-à-dire les formats. Vous avez pu le voir dans la vidéo d'introduction, différents formats. On passe d'abord d'un format euh, un peu moins de 16 neuvième, et ensuite on passe sur un format 2.35 pour repasser ensuite sur d'autres formats donc je vais vous expliquer tout ça donc j'espère que ça va vous plaire c'est parti du coup ça y est on se retrouve sur Premiere pro je vais vous montrer directement comment changer le format de cette vidéo par exemple ici on est dans un format euh, 16 9e classique comme on a de partout, on a juste à cliquer sur séquence, réglage de la séquence, et on voit que je me suis mis directement en personnalisé. Normalement, vous êtes par exemple en AVCHD, pour ma part, 1080p, vous, ça peut être d'autres trucs, euh, je sais pas. Ça dépend en fait dans quel cas vous avez filmé. Moi je me mets toujours en personnalisé pour pouvoir ensuite modifier un petit peu toutes les valeurs ici, codage temporel, ici le nombre d'images par seconde donc n'essayez pas à faire, oh là là je fais du 60 images par seconde parce que ça sert à rien, vous n'avez pas les 60 images par seconde quand vous avez filmé, moi je filme en 50 images par seconde, ça me permet après de réduire par exemple à 25, 24, etc. Mais vous, ça sert à rien d'aller monter euh, 120 images par seconde, ça fera rien de plus hein. Tu joues à Minecraft à 12 images par seconde, tu mets ta vidéo en 60... Allez, ferme tes gueules ça va ça saoulé. Donc vous pouvez modifier plein de choses dans cette fenêtre, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la taille de l'image verticalement. Donc cette valeur qui est 1080 par défaut si vous filmez en Full HD, 720 si vous filmez en HD, etc. Donc j'ai sous mes yeux une petite liste, mais vous pouvez retrouver sur internet en fait les différents formats. Donc j'ai sous les yeux du 235, 239 et du 185. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça correspond, c'est des formats cinéma. Donc c'est vraiment très intéressant. Par exemple, le 235 en Full HD, ça donne du 1920 par 817. On fait OK, là il nous dit un petit truc disant euh, il va supprimer les prévisualisations en séquence, c'est pas grave et du coup voilà on est passé en format 2.35 donc qui est un format cinéma si on va voir d'autres vidéos voilà je vais juste désactiver le recadrage que j'ai appliqué et on voit tout de suite que la dimension de la vidéo est totalement différente si je vous la repasse en 16 9e vous allez voir immédiatement le changement vous voyez on a cette partie qui a été supprimée mais également celle là et du coup c'est ça le format on va faire du 239 maintenant donc c'est du 1920 par 803 donc c'est un peu plus compressé on a également le 185 qui est vraiment bien c'est un, un truc basique donc c'est légèrement du 16 9e mais un peu plus compressé donc je dirais c'est du 18 9e je sais pas trop mais je me lancerai pas trop euh, de défi. du coup on peut se repasser en 235 c'est mon préféré c'est celui qui est utilisé un peu de partout et du coup, voilà, ça donne tout de suite un effet euh, cinéma à vos vidéos. Bon, bien sûr, là, euh, <rire> la vidéo n'a rien à voir. Hein. Ça sert complètement à rien de mettre du 2.35 euh, sur un type de vidéo comme ça parce que c'est de la présentation, c'est pas un film, c'est pas un, un documentaire ou je sais pas quoi. Mais c'est plus stylé, on est d'accord. Mais ça ne sert à rien. Du coup, je vais repasser dans mon format basique. 1980 et j'avais appliqué un recadrage par dessus que voici donc là je vous mets montré un petit peu les bases comment changer le format d'une vidéo sur première et bien voilà on a fini avec cette vidéo des formats c'était plutôt court plutôt sympa c'était pour un peu vous expliquer comment ça marche les réglages en tout cas on se retrouve dans deux jours pour la pour la véritable dernière vidéo de ce défi du mois de décembre en tout cas restez abonnez vous cliquez Mettez des likes, des j'aime, euh... Voilà. Je déconne. Abonnez-vous, à bientôt. C'est un peu violent quand même.